Bonjour à tous, nous sommes dimanche 21 mars 2021, aujourd'hui j'aimerais regarder euh, ce qui peut arriver cette semaine avec euh, le fameux rendement sur les bons du Trésor, 10 ans, 5 ans, 2 ans, euh, peut-être pas 2 deux, deux ans, il y a moins de variations, mais c'est surtout celui de 10 ans que tout le monde surveille avec euh, crainte parce que dans le fond, on a injecté beaucoup, beaucoup de liquidités euh, dans le marché et en ce moment, on se trouve avoir brisé euh, des répercussions sur le fait qu'on ait brisé la chaîne d'approvisionnement et euh, ça se constate directement directement. Euh, tous les jours, parce que beaucoup, beaucoup de personnes qui, surtout aux États-Unis, le mouvement a été là, qui ont quitté les grandes villes, comme New York, c'est la même chose ici, Montréal, donc les petites villes en bénéficient beaucoup de cet exode massif des grandes villes, et se font bâtir des maisons avec l'argent que les personnes qui ont quitté les grandes villes, par exemple, je vais vous donner un exemple très, très concret ici, on est à trois moi, je reste à Trois-Rivières, entre les entre Québec, et Montréal, pour mes amis français qui m'écoutent, ou belges, ou peu importe la francophonie qui se trouve à être en Europe, euh, euh, en Montréal c'est une ville très très importante au Canada, euh, Québec euh, c'est une ville quand même très très importante, c'est la capitale de euh, de notre province, euh, province du Québec, Montréal c'est la métropole, euh, donc euh, on se trouve à être en deux grandes villes nous ici à Trois-Rivières. Et il y a beaucoup de personnes qui ont choisi de venir vivre dans des petites villes, euh, moins dispendieux, moins dispendieux excusez, et beaucoup plus sécuritaires dans le contexte actuel parce que euh, à cause de certaines politiques, surtout de la mairesse plante, euh, euh, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de violence qui augmente à Montréal. Et euh, surtout, le coût euh, de, de, de l'hébergement et le coût de euh, pour vivre est très, très, très dispendieux. Donc, euh, beaucoup de personnes que je connais personnellement et <coughs> qui sont des connaissances aussi de, de ma famille, de mes fils, euh, euh, qui ont décidé de quitter Montréal pour aller euh, s'établir à euh, bon. Euh, J'en connais qui sont partis de Montréal pour euh, Québec, ville moins grosse, mais quand même le prix des logements est assez élevé quand même. Euh, Sherbrooke euh, et Trois-Rivières, c'est sûr que nous, on, ici, on a un exode vers notre ville et le prix des euh, des maisons, le prix de l'immobilier augmente vraiment, vraiment d'une manière importante. Et c'est sûr qu'on était en retard sur plusieurs endroits. Il y a Shawinigan aussi qui bénéficie de cet exode-là des personnes de Montréal. Et ici, il est assez facile de se trouver un emploi. Et même si on gagne, bon, dans le fond, le salaire minimum est, est pas tout à fait à 15 dollars de l'heure, mais plusieurs commerces ont décidé de donner... 15 de l'heure. De, de toute façon, euh, je pense que avec un salaire euh, de 15 de l'heure, euh, à Montréal, euh, c'est impossible de vivre. Trois-Rivières, c'est possible parce qu'il y a encore euh, des euh, bon, des appartements qu'on peut louer ou des maisons, même des petites, petites maisons ici, pas loin de chez nous, qu'on peut acheter euh, Là, malgré que le prix commence à monter, mais quelqu'un, une jeune famille, peut euh, s'acheter une petite maison. C'est des maisons qui ont été bâties dans le temps euh, de la Deuxième Guerre mondiale, Elles sont toutes petites, mais quelqu'un qui rénove ça, euh, ça ne coûte pas cher d'hypothèque, ça ne coûte pas cher de rénovation et ils sont capables de vivre très très bien. Donc, euh, c'est un exemple de grandes. Ils exodes de grandes villes vers les petites villes. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de construction et beaucoup d'inflation dans les matériaux, même des pénuries. Euh, ce matin, je lisais, euh, euh, c'est <coughs> ben, dans la presse que c'est sorti, on parlait un peu de ce qui se passe ici au Québec, euh, les, euh, les, ben, les les magasins de rénovation comme ici, euh, Canac Marquis, euh, Rona, BMR, euh, Home Depot ont des difficultés à s'approvisionner euh, du bois d'oeuvre et même le Giproc là en ce moment. Donc, euh, moi j'ai des rénovations encore à poursuivre, je vais m'acheter... Je vais acheter mon Diproc. Le, le prix de, du gyps n'a pas encore euh, atteint euh, euh, de la folie comme euh, ce qui est arrivé avec le, le, le bras d'oeuvre. Donc euh, oui, il y a des pénuries un peu partout et euh, pénuries plus que simplement pour euh, un secteur, euh, c'est au niveau des matières premières. On a eu une augmentation très, très importante. Euh, du prix des matières premières, je vous en parle souvent du cuivre, du zinc, euh, pas de l'or, l'or on a consolidé pendant l'or et l'argent, on n'a pas encore la juste valeur du prix de l'or et de l'argent, euh, ça va arriver c'est sûr, euh, dû au fait de, de cette inflation et le dollar américain lui va euh, en ce moment, si le dollar américain est en consolidation, euh, dans une tendance baissière consolidation consolidation, euh, aussi, on va dire haussière euh, stabilisation. Euh, je pense que le dollar américain va reprendre sa chute vers le bas euh, parce qu'on continue à imprimer des dollars euh, d'une manière absolument euh, folle euh, et on va continuer à le faire. Mais euh, on va regarder euh, premièrement, ben, ça c'était pour vous parler un peu de la réalité de l'inflation. Euh, à savoir, ma dernière vidéo, j'en parlais, est à, à savoir est-ce qu'on va tomber dans de l'hyperinflation. Euh, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que cette inflation-là a été causée. C'est-à-dire, euh, premièrement, on a brisé par euh, crise du coronavirus euh, la chaîne d'approvisionnement et on continue à le faire parce que là, parle déjà de troisième vague. Moi, je vous parle simplement au niveau économique. Euh, je ne pense pas qu'on va tomber dans le, de l'hyperinflation euh, euh, et je pense même que le taux euh, les taux directeurs euh, pas, non le, pas le taux directeur mais les taux sur les bons du trésor 10 ans 30 ans vont corriger ou se stabiliser. on va aller voir ça tout à l'heure et on va regarder aussi des corrélations entre les marchés euh, donc on va commencer avec ça tout simplement. Euh, vous euh, montrer le, le bas ben, le 5 ans l'inflation rate, le, le taux d'inflation sur le bon du trésor euh, les rendements du bon du trésor 5 ans on voit ici qu'on a eu un changement de direction euh, à la hausse. Euh, sur le 5 ans, euh, on va aller prolonger. Euh, euh, on va aller voir ça un petit peu plus en profondeur là, au niveau du 10 ans, du 30 ans sur euh, mes autres graphiques. Ça, c'était tout simplement vous montrer ce petit graphique-là qui vient de la, de la Fed. Et euh, l'autre graphique que je, que je voulais vous montrer, c'est le, les rendements <coughs> excusez, des bons du trésor, mais sur le long, long, long terme. Donc, on a ici eu ici un, un dépassement là, de ce long long couloir de baisse. Donc, on avait, euh, je me souviens encore, euh, c'était en 2018-2019, euh, lorsqu'on a cassé ça, on, on craignait le pire. On se disait que les rendements du bon, des bons du Trésor vont augmenter, donc euh, faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de pression à la hausse des taux d'intérêt. C'est ce que Jérôme Powell était en train de faire. Mais lorsque le marché a dit qu'on n'accepte pas, les indices ont, ont corrigé fortement en 2019, là. On se souvient encore, on voir ça tout à l'heure. Donc, euh, la, les marchés n'ont pas accepté justement cette euh, euphorie de rendement du bon du trésor. Et Jérôme Powell, euh, sous la direction de Trump, a calmé les, calmé les ardeurs de la hausse des taux d'intérêt et a commencé à descendre les taux d'intérêt. on sait ce qui est arrivé jusqu'en février mars 2020, lorsque tout a craché, à cause du fait qu'on a déclaré que c'était le coronavirus qui était fautif dans tout le, le, le, le trouble sur les marchés financiers et boursiers. Euh, Ce n'était pas le cas. Euh, déjà, on avait beaucoup, beaucoup de troubles avec la crise des c'est Je répète encore la même chose que j'ai dit euh, euh, depuis le début. Euh, donc, euh, on a eu un changement de direction dernièrement sur euh, les rendements du bon, du, des bons du trésor. Et c'est ce petit bout-là. Euh, la Fed, on dit qu'elle commencerait vraiment à paniquer vers les 2 Mais si on regarde sur le très, très long terme, c'est ça que je veux vous euh, souligner ici. Il n'y a pas quelque chose de très, très significatif encore. C'est de la vitesse, la vitesse que ça s'est produit. Mais il y a d'autres périodes qu'on a eu quand même des des changements de direction assez rapides, c'est arrivé ici, euh, bon, c'est arrivé ici en hein, 98 jusqu'en 2000, donc ici aussi, euh, c'est sûr qu'on avait des, euh, des rendements plus élevés, là, taux de, des taux d'intérêt plus élevés, mais là on est dans, dans un creux. est-ce que ça va continuer, je ai aucune idée, moi je vous dis, Simplement que j'observe ce qui se passe en ce moment et on est en panique. La Fed est en panique, mais la Fed a dit et a répété qu'elle ne montrait pas ses taux d'intérêt d'ici 2023. Donc ici, rapidement, justement, on revient encore sur ces fameux bons du trésor-là. Le petit bout que je vous ai montré sur le long, long graphique, c'est ce petit bout-là ici, là. cette montée-là est assez euh, pour, en tout cas, euh, faire paniquer euh, les marchés dû au fait qu'on pourrait monter les taux d'intérêt. Donc, euh, le parti serait fini au niveau des actions. Mais euh, c'est un peu paradoxal. Si on monte les taux d'intérêt, euh, si la Fed, elle, elle est très, très au courant de cette réalité-là, si la Fed monte les taux d'intérêt, le marché s'écroule et beaucoup d'entreprises de, hyper endettées vont s'écrouler aussi et c'est ce qu'elle ne veut pas. Donc, euh, en ce moment, elle va, elle va continuer à racheter des bons du trésor. Euh, et on s'attend encore à ce que Powell là, euh, sort euh, une baguette magique de, de son chapeau et trouve un moyen pour, euh, peu importe la dette, là, pour faire en sorte que c'est le, le rendement des bons du trésor puisse vraiment... Euh, euh, s'atténuer, euh, euh, on pourrait avoir une, une période de consolidation longue. Et on voit ici la corrélation. et ça, c est, c est, On va regarder ça immédiatement sur l'or et les bons du trésor, mais on va aller voir dans le passé, ce n'est pas toujours le cas. Là. les bons du trésor les rendement des bons du trésor n'est pas toujours... Euh, il y a des périodes, ben, on peut en regarder une ici, de 2013 jusqu'à 2016, on a eu euh, un, un, un, un avancement dans la même direction. L'or a corrigé, bien, corrigé, continué sa correction. Euh, et ici, on a eu euh, la, la même chose au niveau du, des rendements des, euh, des bons du trésor, donc le taux d'intérêt. Ici, on a eu un changement complet, là, de... de... s'est s'est à monté le rendement des bons du trésor a descendu, et là, on, on est vraiment en corrélation, là, presque directe. On voit que le cru ici... Euh, euh, des, des taux sur les bons du trésor 10 ans et, euh, et correspond euh, exactement au euh, pic de l'or qu'on a eu euh, en août 2020. Donc euh, depuis ce temps-là, on a une correct, ben, correction de consolidation au niveau de l'or et au niveau des bons du Trésor. Euh, euh, ça se trouve être une montée. Et moi, ce que je pense, ben regardez sur le long, long terme, de toute façon, comme je vous ai montré sur l'autre graphique tout à l'heure, euh, ben je pense que ça, on n'ira pas voir ça de cette manière-là, on va le regarder euh, de cette manière-là. Sur le long, long terme, le bon les rendements sur les bons du trésor, donc les taux d'intérêt, euh, montent rapidement, mais euh, euh, c'est loin d'être sûr qu'on va monter en flèche rapidement, rapidement. La Fed va essayer de contenir ça par tous les moyens. Euh, il y avait cette corrélation-là. Et aussi, vous montrer une corrélation directe entre le prix de l'or et euh, le prix de l'or et le dollar américain. Ça, vous la connaissez certainement. Euh, mais ce c'est pas toujours le cas. On a des petits bouts où on a euh, que ça suit le même, même mouvement. Euh, ici, un peu, euh, on se trouve à être une, une montée du dollar américain et le prix de l'or a monté rapidement. Mais sur le long, long terme, euh, on a une corrélation euh, inverse. Donc, si le dollar américain euh, monte, l'or descend. Euh, C'est une corrélation qui est directement reliée à, à la valeur du dollar via l'or. Dans le fond, euh, euh, on dit souvent que l'or, son prix ne bouge pas. C'est parce qu'on se trouve à, à être dans la devise... Euh, euh, euh, du dollar, on, on, on parle souvent du prix de l'or en dollar américain, mais si on regarde ça dans d'autres devises, par exemple dans, avec le dollar canadien, on sait très très bien que le dollar canadien monte lorsque, le dollar canadien et les autres devises montent lorsque le dollar américain baisse, et vice-versa, c'est le contraire qui arrive lorsque c'est un mouvement différent. Donc, euh, oui, on a une corrélation avec le dollar américain et l'or, mais dans le fond, le prix de l'or ne bouge pas, c'est surtout le dollar américain qui euh, qui euh, fait fluctue, qui euh, qui fluctue euh, dans le graphique qu'on voit ici, mais comme je vous avais montré la dernière fois, euh, lorsqu'on va regarder tout simplement les devises, euh, on va revenir sur le, le dollar euh, euh, canadien versus l'or. Regardez ici le dollar canadien monte et l'or euh, descend. Donc on n'a pas cette même corrélation là. Au contraire, on a oui on a une corrélation, mais euh, euh, presque euh, on voit le dollar américain, euh, le dollar canadien monter et l'or monter aussi. Le dollar canadien descendre et l'or descendre. On a une re corrélation, regardez, qui est très, très similaire. Et ici, on a eu une montée. Là, on a une descente là, euh, à partir d'ici. Donc, euh, moi, je, préserve, je, je, je, je vois que le dollar américain, le dollar canadien, excusez, continue sa montée. C'est ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, le dollar américain... Euh, l'or va continuer sa montée aussi lorsque sa consolidation euh, va être terminée à savoir euh, ça va arriver quand je ne sais pas c'est pour moi qui décide, c'est les marchés et on nous ce qu'on fait c'est tout simplement observer les marchés et essayer de se positionner euh, dans, euh, le, le, euh, dans le le dans la bonne direction lorsque ça arrive et euh, c'est pour ça que je voudrais revenir, bon j'ai une petite titres ici là que je ne veux pas prendre de temps pour ça Bon, je, je vous en avais parlé, euh, euh, Golden Predator, tout ça, mais on va aller voir euh, euh, d'autres. Les, les Gold euh, les miniers les minières euh, d'or et d'argent. Pour terminer, on va terminer avec ça. Euh, je me trouve à voir, euh, par exemple, euh, Franco-Nevada. Euh, Franco-Nevada qui euh, euh a, ça on regarde sur le long terme. Franco-Nevada qui.. Euh, euh, est une entreprise vraiment extraordinaire euh, qui a été qui, euh, qui avait comme président Pierre Lassonde, je pense que là, il est à la retraite, mais il est, en, il est quand même dans le comité d'administration. De, de, de, de Donc, euh, on se trouve avoir euh, franco Nevada qui, sur le long terme, euh, continue sa montée. Là, on a de la consolidation. Euh, C'est pour ça qu'il faut re, vraiment regarder le long terme. Ça, ça se trouve être l'indice... Euh, je pourrais changer ça comme ça. L'indice euh, euh, XAU... Euh, qui continue sa consolidation. Mon petit bord n'est pas comme comme faut. Donc, on continue la consolidation. Et là, on se trouve à avoir ça ici, ce canal de consolidation-là qui continue. Et euh, relié directement, euh, si on le relie directement à la, à la, euh, au rendement euh, 10 ans, là, on voit très, très bien. Là, on le fera pas, j'ai pas le temps. là, Mais euh, oh on peut le faire rapidement. Si je le je dis ici, bon. Euh, bon, Regardez, c'est la même chose. Ici, on se trouve à avoir le rendement 10 ans là, où tout le monde panique là, à propos de ça. Le creux correspond à la, le, le haut ici. C'est inversement proportionnel. Et euh, le XAU euh, se trouve à, à, à être encore dans le canal de consolidation et le taux d'intérêt sur le 10 ans, lui, euh, cette montée correspond à la consolidation, on va dire la baisse, là. Euh, de l'or et de l'argent et même des minières d'or et d'argent donc on est encore euh, dans cette attente là c'est la même chose au niveau du euh, gdx euh, même même même scénario euh, euh, regardez ça gdx et les juniors euh, les minières juniors donc on a la même même même configuration pour euh, euh, ce qui se passe au niveau de l'or euh, de, de l'argent le de l'argent c'est moins évident parce que Regardez ici, euh, euh, on a, c'est vraiment, vraiment même moins évident. On va aller voir premièrement le silver. On va finir avec ça. Euh, le silver, euh, lorsqu'on a eu euh, la, la consolidation ici euh, de, de l'or qui a continué, on a le silver qui a fait un mouvement, mais pas euh, comme celui de l'or. Donc, euh, on a eu la montée des taux d'intérêt et euh, on a le silver qui euh, se promène comme ça et même... Euh, euh, un, un titre là, qu que vous connaissez. Oh, ben, on peut prendre euh, Pan-American Silver, c'est la même chose. Montez, mais je voulais vous montrer euh, euh, First Majestic. Bon, c'est ça. First Majestic, parce qu'on avait le titre canadien. Lui, ce qu'il a fait, tout simplement, il a explosé. On parle que c'est euh, la, la petite gang de euh, Wall Street Bet, là, euh, mais c'est plus que ça, euh, dans le fond. La raison est très simple, euh, c'est que le dollar... Euh, le. le L'argent est non seulement un métal précieux, mais aussi un, un métal industriel, et c'est ce qui change la donne. Regardez ici, euh, c'est ce que je voulais vous montrer là, euh, à propos. Le, le métal industriel qu'on prend comme euh, source habituellement, euh, c'est le cuivre. Donc euh, le cuivre, on voit très très bien euh, euh, euh, a, dans ce que le taux euh, 10 ans a monté là, sur les bons du trésor dix ans, le cuivre lui a continué, a, a poursuivi, euh, a cassé une résistance ici et est allé à la hausse. Et c'est le même phénomène qui se produit sur l'argent, c'est la différence entre l'or et l'argent dans le contexte actuel. L'argent est un, aussi un métal euh, industriel et on le voit très très bien. On le voit sur le fer aussi, euh, une corrélation directe. Là, euh, donc, euh, lorsqu'on a changé de direction, on est allé à la hausse. On le voit sur les matières premières. Euh, bon, on le voit peut-être sur le zinc aussi, euh, sur toutes les métaux industriels, sur euh, le pétrole aussi, une corrélation directe, euh, taux euh, disant, euh, le pétrole. Et euh, peut-être sur, euh, si je peux le trouver, un non. Je pense que j'ai pas ça là, mais de toute façon c'est le même scénario qui se produit là. On a dit Steve », on est allé le voir. Euh, un peu tous les métaux industriels c'est la même euh, la même euh, nomenclature qu'on a donc euh, les taux euh, les taux euh, 10 ans présage d'une inflation euh, future donc euh, on se trouve à avoir aussi les matériaux de construction les matériaux euh, de. la base aussi des matériaux euh, on dit de construction le cuivre ça se trouve à être euh, pour les infrastructures. Aujourd'hui, avec la technologie, le cuivre est un métal de base essentiel. Au niveau des constructions, on a l'acier, le, le, ben, le fer, l'acier, parce que, dans le fond, l'acier, moi, j'ai une formation en métallurgie, technici, technicien en métallurgie, donc l'acier, euh, euh, ça se trouve être du fer avec du euh, alliage de carbone. Du carbone et plus d'autres alliages, donc on a les autres alliages qu'on peut... On a le nickel, le, le vanadium, le, on a plein, plein de... de de, de métaux qui suivent le même même mouvement. Donc euh, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Euh, comment l'inflation directement euh, euh, fait en. Ben, on voit les métaux qui se trouvent à monter, les métaux de base, et même les denrées alimentaires qui montent. Et euh, le mouvement euh, fait en sorte que euh, tout suit, tout s'en va vers la hausse. Au niveau de l'or et de l'argent, c'est pas encore euh, le fait. On a mouvement contraire, mais pour moi, euh, euh, la direction va changer. Euh, je sais pas quand. Là, on a un petit rebond, comme je vous avais dit ici, on a un petit rebond qui a commencé. Est-ce qu'on va continuer le mouvement pour aller casser enfin cette, cette résistance-là ici au-dessus? On va voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Au niveau du silver, comme je vous dis, on a quand même suivi le mouvement. Euh, la consolidation, c'est sûr, qui est arrivée lorsqu'on a eu la montée des taux disant. De ans, mais là, on va suivre ça, ce qui va arriver au niveau des taux. Euh, donc, euh, c'est ça que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. Euh, c'est sûr que cette semaine, ça va être encore une semaine très, très importante parce qu'on a eu le début de la consolidation de l'or, euh, le début, le rebond de la consolidation euh, qui se poursuit sur l'or et l'argent, mais si ce rebond... Ça poursuit. Si la Fed intervient d'une manière ou d'une autre, ben, elle va continuer à intervenir, c'est sûr, mais euh, tous les mots, toutes les paroles de Jérôme Powell et de la Fed et du gouvernement américain peuvent influencer les marchés. Et euh, ça va être à suivre cette semaine. Je pense que c'est une semaine euh, qui va être primordiale dans ce qui va arriver euh, au niveau euh, ben, des continuités des métaux de base, euh, au niveau euh, du taux directeur. Euh, taux, non pas du taux directeur, parce que la Paule n'a pas l'intention de monter les taux d'intérêt euh, bientôt, euh, mais le taux sur le 10. Est-ce qu'on va avoir une, une respiration sur le taux, comme je vous le dis, sur le long terme? Il euh, n'y a pas encore rien d'inquiétant. Et moi, je crois que non, dans le fond, il va y avoir une consolidation sur les taux d'intérêt, les bons du trésor, eux qui sont vraiment euh, matraqués en ce moment, vont probablement rebondir très bientôt. Donc, on regarde tout ça cette semaine et on se revoit, c'est sûr, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.